Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des secrets de la saga Cars à l'occasion de la sortie du troisième volet ce mercredi en salle. Tout d'abord je dois vous dire que John Lasseter a toujours été un grand fan de voitures et de mécanique. Son père même travaillait dans une concession Chevrolet et dès l'âge de 16 ans il se retrouve à son tour dans les stocks. Ce premier film sera dédié à Joe Ranft, son partenaire sur certains films Pixar notamment, Millyn Pat et Toy Story et il décédera à l'été 2005 d'un accident de voiture. Il y a également un autre hommage puisque dans la scène où Doc parle à McQueen de son accident, il se retrouve dehors et dehors il y a un rocher avec les initiales AS qui sont pour Andrew Stanton qui a bossé avec lui sur Mille et une pattes et le monde de Nemo. Rien que le monde de Flash McQueen est un hommage à Glenn McQueen qui est un autre animateur des studios Pixar décédé en 2002. Et ce ne sont pas les seules références à ce personnage puisque même les pneus de Flash McQueen qui sont de la marque Lightyear rappellent... La marque Goodyear très connue, mais également référence à Buzz Lightyear, Buzz Léclair en français. Saviez-vous qu'à Disneyland California Adventures, le parc qui est donc à Disneyland Californie, vous avez un land dédié à l'univers de Cars Si jamais ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir mes vlogs en Californie, vous aurez un plus grand aperçu de ces attractions que moi je trouve géniales. Pour les fans de John Lasseter, il y a quelques références cachées, comme le fait qu'il a donné sa voix à deux personnages de Cars 2, qui est John Lasseter, le chef d'équipe de Jeff Gorbett, et une voiture de Porta Corsa qui n'a qu'une seule ligne. On retrouve également John Lasseter et sa femme sur le Pont des Arts à Paris représentés en voiture et sa femme Nancy est représentée en violet-lavande parce que c'est sa couleur fétiche. Il faut savoir également que c'est pendant la promotion internationale du premier carts que John Lasseter a l'idée du 2, l'idée de faire une course internationale et de voir si Flash McQueen sera le plus fort dans ce domaine. Il décide également de mettre au premier plan le personnage de Flynn McMissile. C'est un personnage qu'on a vu dans le premier carts mais vraiment une fraction de seconde, dans la scène où Sally et McQueen partent au cinéma en plein air dans les les voitures et qu'il regarde un film d'espionnage Pour Cars 3, la façon de réfléchir a été totalement différente et d'ailleurs il y a très peu de liens avec Cars 2 en dehors du fait de la mort de Doc Hudson dont on parle vraiment très très peu dans le deuxième volet mais qui a vraiment une importance capitale dans ce troisième film Pendant les recherches de la production de Charlotte en Géorgie du Nord en passant par Asheville, les équipes de production ont découvert les personnes qui vivaient dans ce coin-là et se sont adaptées pour euh mettre leur humour et leur personnalité dans ce film, c'est Ray Evernam, la légende de NASCAR, qui est un sport automobile américain qui correspond à la discipline de Flash McQueen, qui a donné son avis à Pixar sur les nouvelles générations de bolide et sur pour lui l'avenir de ce sport. Et d'ailleurs, Jackson Storm a vraiment été façonné de façon à être l'extrême opposé de McQueen, c'est-à-dire qu'on prenait Flash McQueen, qu'on prenait Jackson Storm et on s'arrangeait pour qu'ils soient vraiment l'un et l'autre à l'opposé. Il y a eu également énormément de recherches de fait sur l'accident de Flash McQueen. Les équipes de production ont vraiment étudié des véritables accidents automobiles pour faire en sorte qu'il soit encore plus impressionnant que celui de Doc. Et si on passait maintenant aux chiffres clés de la saga Cars 66 et eh bien oui parce que le film a failli s'appeler Route 66, c'est un projet qui a été abandonné depuis car c'est aussi le nom d'une émission américaine qui avait cartonné dans les années 60. 57, c'est le numéro qu'aurait dû porter Flash McQueen de base puisque c'est l'année de naissance de John Lasseter mais finalement il porte le numéro 95 qui est l'année de sortie de Toy Story. 5-12-37, c'est la date de naissance de George Carlin et également la plaque d'immatriculation du minibus Fillmore à qui il donne sa voix. 86, c'est le numéro de X, mais c'est également L'année de formation de Pixar. Et enfin, 5, c'est le nombre de courses originelles qu'il devait y avoir dans Cars 2. Il y aurait dû y avoir un rallye dans la forêt noire d'Allemagne, mais qui a été retiré parce qu'au final, on voyait très peu la course par rapport à l'histoire qui avait été imaginée. Tokyo de nuit, une course d'endurance à Paris qui a été remasterisée. Ils ont pris certaines scènes de Paris, mais pour en faire quelque chose de complètement différent. La ville fictive de Porto Corsa, qui est inspirée de l'Italie et un petit peu de Monaco aussi, ainsi que Londres. Je vous propose à présent de passer aux scènes et détails dans la saga Cars, notamment deux personnages qui ont été coupés au montage dans Cars 2, comme Julia qui était une Alpha Romeo agent double, et le méchant originel, donc qui a été changé dans ce film, qui était Zill. Il n'allait pas très vite et il avait des acolytes qui étaient les Lemons qui ont été gardés mais réutilisés différemment. Raoul Saroul, le coureur qui représente la France, aurait dû être une femme du nom de Michel. Et comme je vous le disais dans la partie des chiffres importants, il y a une scène à Paris qui a été coupée. Les animateurs avaient fait des recherches dans les halles pour cela, et c'est rigolo parce que c'est aussi ce qui S'était passé pour ratatouille, c'est-à-dire que les animateurs avaient fait également des recherches dans les halles. Ils avaient imaginé une scène où on aurait vu Rémi faire les courses pour vraiment trouver les aliments pour pouvoir cuisiner et ça a été aussi coupé au montage du film final. C'est un petit détail, mais ça m'a beaucoup fait sourire. Quand Jay Schuster a fait son entrée en 2001 sur la production de Cars, on lui a demandé de réaliser une cabine téléphonique qui serait vraiment faite pour les voitures. Un dispositif qui a été coupé au montage et finalement, 15 ans après, et bah ouais, on le voit dans Cars 3. Dans Cars 1, on voit une scène où Flash Macron. Queen a perdu la trace de Mac dans une station-essence et se retrouve tout seul avec son public. Il va essayer de le retrouver, il va aller sur une autoroute qui va prendre un contresens mais il va pas arriver à le voir. Et dans une autre scène qu'on voit un petit peu plus loin, où Flash McQueen se retrouve à Radiator Springs, il se retrouve donc enfermé puisqu'il a bousillé toute la ville et il va faire un cauchemar en fait, où il va voir Martin prendre son corps et lui prendre le corps de Martin et être bloqué dans une bétonneuse. Et donc Martin va partir avec Mac qui l'aura retrouvé et lui va se retrouver tout seul bloqué dans la ville. Heureusement ce n'est qu'un mais je vous avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, quand même, le film aurait été complètement différent en fait. Il faut également savoir que de base, Cruz Ramirez aurait dû être déjà une voiture de course, une jeune version de Flash McQueen qu'on peut voir dans le premier film, donc un peu insolente, très sûre d'elle, très forte. Et en fait, ça a été abandonné parce que ça faisait une intrigue qui était beaucoup trop ressemblante au premier volet de Cars. Je continue avec les références hors Disney qui sont cachées dans le film, puisque dans la saga Cars, il y a énormément de références au monde automobile. On a notamment une voiture blanche qui porte le numéro 84 et qui est une voiture Apple référente. À Steve Jobs qui détenait de base les studios Pixar. L'accident du King que l'on voit à la fin du film reprend celui de Richard Petty dans la course Detona 500 de 1988. Quand Martin montre à Flash qu'il peut courir en arrière, il court dans la forêt et s'immobilise à un instant dans les airs et ça, ça nous rappelle E.T. qui a été réalisé par les studios Lucasfilm et Lucasfilm c'était ceux qui détenaient Pixar avant que ce soit acheté par Disney. Est-ce que vous aviez remarqué qu'une des voitures s'appelait Lewis Hamilton Eh bien oui, déjà elle s'appelle Lewis Hamilton et c'est Lewis Hamilton. Lui-même qui donne sa voix à ce personnage que l'on voit très peu dans Cars 2, mais enfin quand même. C'est lui qui a choisi les couleurs puisque de base il devait être gris et orange. Dans chaque pays que l'on visite dans Cars 2, il y a une référence aux voitures typiques de ce pays, notamment en France où on va avoir des Renault et des deux chevaux et où on voit une Fiat Topolino devant le casino de Porta Corsa. Aussi, l'intérieur du casino est inspiré de photos vintage du casino de Monaco. Les amis de Doc Hudson que Flash rencontre dans Cars 3 sont des références à des personnes emblématiques du NASCAR. On a Louis Smith qui joue Louis. Nash qui est la première femme américaine, Wendell Scott qui joue River Scott, premier Afro-américain à gagner le Grand National Series, Junior Justin qui joue Junior Moon qui a remporté 50 victoires d'Aska et qui à aider l'équipe de production Pixar à réaliser ce troisième film Enfin je vous propose de terminer avec les Hayden Mickel, et les petites références liées à Disney qu'on adore tous Il y a notamment de nombreux liens avec la saga Toy Story, c'est assez impressionnant, on sent que Jan Lasseter est vraiment derrière tout ça On a le King qui est sponsorisé par Dinoco et Dinoco c'est pas un nom qui vous sera étranger puisque c'est le nom de la station Essence que l'on peut voir dans le premier Toy Story quand on a Woody et Buzz qui se crêpent le chignon Le film qui est joué à Radiator Springs est d'ailleurs Toy Car Story À Radiator Springs pendant une fraction de seconde, Flash McQueen rencontre une voiture Woody qui est interprétée par Tom Hanks qui donne sa voix donc à Woody dans la version originale. C'est un micro rôle mais c'est quand même sympa. On retrouve également dans tous les films le clin d'œil du camion de Toy Story qui est au début du film à la station Dinoco dans un plan de nuit très difficile à trouver. Puis dans le circuit de la Piston Cup. Vers la fin du film du premier quart, les commentateurs sportifs pendant la course de la Piston Cup annoncent que tout le pays est en train de regarder la course. Et pendant ce bref instant, on voit notamment des plans d'Emeryville. Emeryville, Emeryville c'est la ville où il y a les studios Pixar. Évidemment, on a également tous les A113, qui sont la référence ultime, le clin d'œil qu'on voit dans tous les Pixar. Vous avez donc le train qui a failli percuter Flash dans la nuit qui portait ce numéro, la plaque d'immatriculation de Martin. Sur Sidely, le jet des de Cars 2 ou encore le bureau dans la porte d'entrée de Sterling dans Cars 3. D'ailleurs dans Cars 3 on peut également voir la Luxo Bowl sur une voiture de Thunder Rollo. Dans Cars 3 la voiture Terry Cargas dont la voix est faite par le sportif éponyme est sponsorisée par Triple Dent gomme C'est pas un nom qui vous sera étranger si vous avez vu viser ça puisque Triple Dent Gomme, c'est la chanson très entêtante que Riley a dans sa tête. <rire> Et dont la pub passe tout le temps à la télé. On retrouve également en version carsifiée les personnages principaux du film rebelle qui sont sur une tapisserie dans Cars 2. L'affiche des Incredibles Mobiles. C'est pas facile à dire en français hein, <rire> Mais donc référence aux Indestructibles. On peut voir également à plusieurs endroits le i emblématique du logo de monstres et compagnie et des indestructibles. Et il y a également un restaurant qui s'appelle Gasto's et qui est fait pour rappeler le restaurant Gusto de Ratatouille. Enfin, et pour moi dans une des scènes emblématiques de Cars 3, on peut voir la plage de Piper, pour moi il y a un petit lien qui est fait parce que Piper et Cars 3 ont été réalisés avec la même technologie. Voilà ma Pixie Army, c'est tout pour les secrets de la sac à Cars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour que je continue les secrets de films et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime Bisous bisous bisous et abonnez-vous